Alors, quel est, le, quel est le pseudo que tu as choisi Parce que c'est un phone coaching enregistré avec ta permission. Tu confirmes que tu n'es pas appris en traître. Euh, tu confirmes que tu es informé, que c'est enregistré. Euh, oui, alors, tout à fait, je le confirme. Et j'aimerais préciser que j'ai hésité à apprendre dans la version privée et je me suis dit que si je pouvais partager ça à travers ton phone coaching en vidéo ou en en vidéo cette fois-ci avec d'autres personnes, euh, ben, c'est très, enfin, très bien de contribuer à l'aide que cela peut apporter à tout le monde. Alors, je t'informe à des soucis de transparence, c'est parce que le web doit rester un endroit de totale transparence, euh, je suis ironique, euh, que je suis en train de picoler en t'écoutant, euh, que je bois un rosé de la cuvée de Sanary-sur-Mer, que je dois à l'une d'entre vous qui s'appelle Inès qui me l'a gentiment apporté à Rome et qu'au vu de la qualité des alcools avec lesquels vous essayez de me saouler il y a du level donc je remercie Inès pour le rosé je remercie Sophie pour le rhum je remercie Marie pour le whisky et euh, à chaque fois c'est de la grande cuvée donc il euh, y a du level mais c'est ce qui me permet de résister aux fautes de syntaxe et de raisonnement de mes chers auditeurs alors... Sur ce, vas-y, exprime-toi clairement. Me voilà, me voilà clairement. prévenu, alors. Pardon. Allez. Je te dis me voilà prévenu et j'ai d'être euh, assez clair aussi dans dans mes explications, hein, le, euh, pour mon problème et ma question. Alors, tu m'appelleras Max, tout simplement. Max, très bien. Comme dans... Il y avait un manga japonais avec un mec qui s'appelait Max, avec une nana assez bonne, avec les cheveux bleus un gros chat. Non, mais j'irai voir. <rire> non, mais c'est trop tard. Si <rire> tu l'as pas vu jeune, tu peux plus maintenant. Ça va te faire bizarre. Je t'écoute, Max. Euh, oui. Alors, composé euh, euh, la situation la plus ordinaire, j'ai 35 ans. Euh, J'habite dans une ville de taille moyenne en, en province. J'ai 110 à, euh, 100 à 600 000 habitants. Au niveau de mon, euh, de mon réseau, je suis plutôt isolé, euh, que ce soit euh, amical, sentimental et professionnellement. Mais je travaille là-dessus et, et notamment mes difficultés et les raisons de fin. La raison de mon appel c'est d'avoir de, euh, d'obtenir des conseils par rapport à, à cela, euh, plutôt que de exposer davantage. Je reporte le contexte, je vais plutôt essayer de poser la question un peu avant. Voilà, bravo, quelqu'un qui a pris cinq minutes pour réfléchir avant d'appeler, faire un effort de construction mentale, de présentation synthétique et qui ne raconte pas sa vie en laissant à l'autre la charge d'y puiser les morceaux. Merci. Euh, je je t'en prie. Et ça s'entend que tu as préparé en plus j'ai une feuille devant moi et je me suis dit comment expliquer la chose la plus simplement possible oui. pour avoir le maximum d'efficacité dans la réconciliation. Eh bien ça, ça s'appelle tirer le meilleur parti des opportunités qui sont offertes et ça s'appelle également l'intelligence. Et, et ça s'appelle même la courtoisie, c'est ce que tout le monde devrait faire. Alors vas-y, quelle est ta question Alors, euh, j'ai un succès soudain, plutôt professionnel. Et ma, ma question, ce sera comment continuer à tenir le cap. Parce que euh, physiquement, humainement, j'en suis presque à bout parfois. C'est un changement, une réussite soudaine professionnelle, c'est à la fois un changement financier et euh, physique finalement, parce qu'on le ressent dans nos tripes. Hein. Et, euh... Je comprends pas, c'est quoi T'as gagné au loto, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe euh, En fait, je, je me suis mis à travailler dans un secteur en plein boom. Cette activité en plein boom euh, et je, je vais te, te raconter par la suite le, le contexte qui, qui va être assez étonnant peut-être et comment continuer le cap et surtout d'obtenir davantage d'efficacité relationnelle parce qu'en en fin de compte ma difficulté reste relationnelle et elle n'est pas seulement professionnelle elle est euh, elle est globale euh... notamment au niveau de la les difficultés de se faire des amis, les difficultés d'avoir des relations euh, suivies à, avec des femmes. Bon, attends, je vais commencer à retirer mes compliments, là parce que ça devient flou, là. C'était très bien au début, et là, on ne bon, sait ouais. plus où tu vas. là. quelle est ta question Alors, euh, comment créer de meilleures relations et euh, à long terme avec des gens que je ne connais pas, de prime d'abord, et finalement, euh, Bon, est-ce que, est que, est que tu as mon séminaire réseau, déjà, pour commencer Alors, euh, je, comme tu en parles, je n'ai pas euh, eu accès à ce séminaire, je me... C'est mal C'est euh, le mal ...une conversation orale, parce que c'est beaucoup plus productif, je pense, dans un premier temps, et ensuite, par la suite, s'il y a besoin de, de compléments, euh, j'y revois, sur fais conseil, probablement. Bon, alors, euh... normalement, j'aurais déjà, déjà raccroché en t'insultant, mais comme on est enregistré, je ne peux pas. T'es euh... malin, tu me demandes de résumer un séminaire de non. 6 heures dans une conversation de 15 minutes, ou de 20 minutes, ou de 30 minutes. Oui, alors, je, alors donc, je, mon travail, maintenant, consiste à, à t'intéresser intellectuellement euh, peut-être. Pour... Euh, parce que ce n'est pas que, euh, que, que un problème de Raconte-moi une, raconte une anecdote où tu as été surpris de la tournure qu'ont prise les événements. Euh, dans, dans la réussite de mon travail, euh, typiquement, il y a eu des moments où euh, je ressortais de chez moi avec une extrême fierté. Euh, parce que... Euh, non, Non, mais, mais d'accord, j'ai compris. Mais ton histoire de réseau, ça se passe comment qui, qui t'a mis des bâtons dans les roues Qui t'a euh, lâchement abandonné au moment crucial Qui a comploté, a fomenté contre toi Qui a essayé de baiser ta femme Sois précis. Euh, D'accord. Euh, un cas concret. Euh, J'aurais dû... Euh, alors, je me retrouve... Euh, à une sorte de réunion informelle d'associations dans, dans ma ville sur la thématique euh, de, mon, de mon travail et comme c'est une association, l'ambiance n'est pas totalement professionnelle, elle est cool euh, limite amicale euh, Moi j'y vois l'opportunité de me faire euh, un petit réseau ou de me faire des amis et euh, j'explore Non mais t'as quel âge Coco Excuse-moi, pardon si tu l'as dit, mais tu as quel âge J'ai 35 ans tu as 35 ans. Pourquoi tu n'as pas d'amis à 35 ans C'est pas normal. Euh, ça a été Commençons-en commençons par là. Mmh. Alors, y... c'est-à-dire que je suis... Euh, je travaille de chez moi. Euh, oui, enfin, euh, comme moi. <rire> comme moi. Ouais. Alors, je suis... Euh, euh, alors... Comment te l'expliquer le plus simplement euh, possible je suis... alors j'avais prévu peut-être développer certains aspects en, en quatre euh, thématiques euh, mais alors en fait je suis une personnalité atypique euh, c'est un peu un terme à la mode et parfois on explique euh, que les gens qui se définissent eux-mêmes comme surdoués ne le sont pas euh, oui la plupart oui co... toute précaution prive et euh, à, la, à la lumière d'un événement récent qui m'a fait me retourner sur euh, tout le reste de ma vie. Euh, je pense que je suis ce qu'on appelle euh, une personne atypique et qui a une pensée euh, en arborescence. Et donc, euh, ma, ma façon de me comporter avec les gens n'est pas toujours euh, la, plus, la meilleure. Euh, j'ai l'impression que les gens se font des amis plus facilement. Et moi, j'ai... Je n'arrive pas à créer ce lien. Oui, tu as la solitude du surdoué ou de celui qui a été désigné comme tel, quoi. Oui, absolument. Et dans le cas de mon travail, euh, quand je parle, quand je fais de... Alors, de taper le terrain pour essayer de voir si certaines personnes seraient intéressées par des conseils que je pourrais leur donner, euh, je pense que j'ai une approche... Hyper Mais pourquoi tu veux donner des conseils aux gens les, les gens les n'écoutent que les conseils qu'ils ont dûment attendus et rémunérés. Ils n'écoutent jamais les conseils gratuits et non sollicités. Oui, c'est vrai. J'ai pensé récemment en me disant que euh, ça pourrait être la voie euh, euh, plus longue. Ben, finalement, plus longue. Ça, ça, me, ça prendrait plus de temps. Et je me sens pressé euh, professionnellement pour essayer de de transformer dans la Écoute, de, de... Écoute euh, Coco, faux prénom que j'ai oublié, là. Le problème, c'est... Bon, très bien, Coco Max. Euh, le problème, c'est pas... Le pas les autres. Le problème, c'est toi. Ouais. Les, les autres sont ton réel. Tu ne peux pas contester le réel. Tu peux changer de réel en déménageant, en changeant de classe sociale ou en t'expatriant. Mais quand la situation se reproduit, c'est bien que le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de jouer, d'incarner les, les, les codes de jouer avec les codes de la dialectique et de la rhétorique et, de la, et du badinage et de tout ce qui fait une conversation anodine entre deux personnes et qui mène avec le temps et un peu d'enceinte clause et un peu d'intérêt commun et de connivence politique à une forme d'amitié. C'est où, où est-ce que tu bugs le, le discours d'Edouard Baer, il nie, alors vous allez me dire ça y est, il fait des sauts de, de, de thématiques, etc. Mais non. Le discours d'Edouard Baer était poignant et magnifique en, en introduction du Festival de Cannes. Il s'adressait au parterre d'acteurs en disant... Si vous n'êtes pas sur la scène avec nous, si vous ne faites pas partie du jury, c'est que vous avez merdé quelque part. Ils disaient « Où est-ce que ça a merdé dans vos carrières ?»« À quel moment ça a merdé Dans vos carrières euh, Non ?» Et j'ai envie de te poser la même question. Les autres ne, ne, ne, ne répondent pas à tes attentes. Ça, c'est la normalité, c'est la logique. Tout le monde trouve que les autres ne répondent pas à nos attentes. Tout le monde, trouve est, tout le monde est profondément insatisfait. La satisfaction est d'ailleurs un moteur de consommation. Mais, à un moment, le problème, c'est qu'est-ce que tu génères comme contradiction interne pour avoir une attente aussi paradoxale Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Donc, où est-ce que tu bugs Où est-ce que ça a merdé dans ta vie hmm. euh, L'angle, euh, la façon dont t'approche le problème, est... j'avoue, il est étonnant. Euh, à la fois as répété des choses que l'on m'a déjà dit et donc euh, en disant le problème que moi euh... alors où est-ce que j'ai merdé dans ma vie euh... c'est vrai une... je suis parfois trop franc et c'est vrai que je... Je... je monte de front avec directement avec les gens parce que comme mon succès soudain <rire> j'ai euh, J'ai envie d'embarquer des, des gens avec moi rapidement, sans prendre le temps de les, euh, de les, euh, les amadouer professionnellement, relationnellement. Mais comment, prendre, comment se manifeste Ça fait trois fois, oui. trois fois étant une récurrence, car une fois est une occurrence, deux fois une coïncidence, trois fois une récurrence. Ça fait trois fois que tu me mentionnes ce succès soudain. Oui. Ce succès soudain, ça se manifeste comment T'as gagné au loto, t'as changé de classe sociale, t'as changé de voiture, t'as changé de maison, oui. t'as changé de quartier j'ai euh, changé de classe sociale il y a un an, j'étais au RSA depuis quasiment toujours. Et, euh, tu étais quoi, pardon euh, Je ne pouvais rien acheter. Euh, fin 2017, en l'espace de deux mois, je me suis retrouvé à euh, pas besoin de regarder les prix dans les supermarchés. Tu, tu étais au RSA, euh, tu me disais au OERASA depuis quasiment tout le temps. D'accord. Euh, je n'ai jamais pu euh, travailler, je plaisir de travailler et je ne suis pas fait pour être salarié, ça me fait une boule au ventre. D'accord, mais ton, rendre, ton activité voilà. professionnelle est enregistrée en France Oui. Bon, méfie-toi des impôts que tu vas commencer à payer l'année prochaine à titre personnel et dans deux ans et demi, trois ans, un titre professionnel. Oui. Bon, euh, méfie-toi bien. J'avais euh, ce matin, matin rendez-vous avec euh, mon. Euh, mon comptable, c'est une première, et euh, je, je fais en sorte d'être bien entouré, euh, en tout cas professionnellement, tu fais, rapport, euh, tu, fais, tu, fais un tu fais un chiffre d'affaires annuel à 6 chiffres ou à 7 chiffres euh, là, euh... tu euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh... Alors, je ne sais, sais pas, en fait, je ne suis pas à l'aise avec la comptabilité. Euh, mais je peux me faire, euh, je, je pourrais me payer 2000 à 2005 facilement, euh, sans problème. Euh, donc voilà, au niveau de vie, je, je peux prétendre à cela. Après oui, enfin attends, Coco, euh, t'es pas à l'aise avec la comptable, mais enfin tu sais quand même faire une règle de 3 ou je l'espère pour toi. T'es simplement oui. passé du statut de parasite au statut de, euh, au statut de revenu moyen français, quoi. Oui. Et ça reste relativement beaucoup. Non, non, non, non, non, non, je ça, pas, non, ça reste beaucoup dans ta tête. Bon. Ça reste ah. beaucoup dans ta tête. Au, au, ça reste beaucoup eu égard à une ambition assez mesurée. Euh, tu es en train de me dire que tu touches plus terre et que tu regardes pas les prix parce que tu as 2000 euros par mois Non, parce que je pourrais faire plus. Euh, J'ai. Euh, euh, en chiffre d'affaires... Euh... Non mais c'est bon, j'ai bon, compris, j'ai compris. Euh, tu, ouais. Je pense que tu surdétermines et que surtout tu surpondères euh, ton, ta relative réussite professionnelle. Et elle n'est à, à mon avis pas directement connectée à, à ta solitude. D'abord, de toute façon, alors je prends le relais parce que sinon ça fait des E et des questions qui n'en finissent pas et les gens s'en vont, après je le vois dans les stats. Donc ils vont me dire, ah, il coupe, il coupe la parole, et le problème c'est que si je la coupe pas, dans 40 minutes, il n'y a plus personne. Euh... Alors, tu, tu sais formuler ta dernière question ou je prends la parole euh, Je t'écoute. Si, si tu veux bien, et puis euh, au, au besoin je n'ai je pas une précision, mais pour l'instant, je t'écoute. Euh, j'ai l'impression que tu souffres d'un mal pardon, euh, que tu peines à identifier. Et peinant à l'identifier, tu mets un peu de responsabilité sur tous ceux eux et ceux -E C.E.U.X. qui t'entourent. Donc c'est un tiers la faute des autres, un tiers la faute de ton éblouissante réussite professionnelle, et un tiers la faute à pas de chance. Donc déjà, premièrement, tout ce qui t'arrive est à peu près de ta faute sauf maladie génétique et, et, et, et lieu de naissance et classe sociale de naissance, et encore. Euh, et pour le reste, euh, je, je, je reviens à mon angle d'attaque. C'est euh, euh, à quel moment tu t'es retrouvé à, à te déraciner de, de ceux qui t'entourent et de tes proches as pas, Tu, tu n'es pas Romus et Rémulus, tu n'as pas été allaité par une louve dans la forêt au bord du Tibre. Allez. Bon, c'est à quel moment que ça a merdé alors euh, ça a été presque un choix euh, il y devant de je m'étais fait quelques euh, amis qui finalement ont avéré des, des connaissances euh, dans, dans ma ville et en fait j'ai eu l'honnêteté intellectuelle à un moment donné de monter mon exigence euh, des, des relations donc euh, de, de, de vouloir avoir des relations de, des amis euh, plus intéressantes ah, euh, plus intelligent oui donc t'as fait euh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu as suivi quelques conseils de développement personnel peu avisés tu t'es radicalisé tu es devenu une espèce d'utopiste de l'être humain tu as oublié que l'humain n'était qu'humain trop humain comme disait l'autre et en réalité personne n'est à la hauteur de ton image de la, de la, de la relation idéalisée et donc tu es tout seul quoi ah. C'est étonnant, mais ça euh... me parle. <rire> c'est assez étonnant, mais c'est euh... du bien de l'entendre, ce que tu viens de me dire. Euh... J'ai bien l'avouer. Tu écoutes trop de mauvais conseils sur Internet. Tu écoutes, tu es trop systémique, comme beaucoup d'hommes. Et tu as écouté des mo... Tu as mal compris ou mal digéré des conseils sur Internet. Euh... Et tu en as fait une espèce de... De voix toute droite, là où la voix réelle est sinueuse. Tout le monde est décevant à une échelle ou à une autre. Ce qui compte, c'est la plasticité mentale dont on fait preuve. Qu'est-ce que tu fais Tu tapes en même temps que, que je parle, là J'entends un bruit de clavier. Ah, mais vrai. Je ne savais pas que tu l'entendais. Oui, je l'entends et donc les gens vont l'entendre, donc ça ne va pas être très agréable. Et en plus, tu, tu, tu n'écoutes rien de ce que je te dis si tu le tapes en même temps. Donc, euh, la clé n'est pas de survivre en continu aux déceptions qui ne manqueront pas d'advenir, la clé est de faire preuve de la plasticité mentale pour transformer une erreur en, quelque, en, en une valeur ajoutée. Qu Qu'est-ce qu que cet échec avec une femme m'a permis de comprendre Comment je le mets en perspective avec une expérience précédente Comment est-ce que je le mets en concordance avec une anecdote lue, vue ou entendue Comment est-ce que je le mets en discordance avec une expérience précédente Comment ça infirme ce que je pressentais Comment ça confirme ce que, ce, ce, ce que l'on m'avait dit Les expériences n'ont pas de valeur en soi. Que les gens te déçoivent, c'est surmontable. Ce qui compte, c'est comment tu tricotes le pull avec la laine que tu trouveras la, la, la, il, il hésitait, il, se, il ne se souvenait pas, il réfutait que la vie est tragique, comme dit encore je ne sais plus qui, là ils vont me le dire en commentaire, j'oublie toujours l'auteur de cette, de cette citation, je ne sais plus si c'est Bossuet ou quoi, tu sembles être un... Tu te, tu te penses à nouveau riche que tu n'es pas, tu me sembles être un néo-utopique. Tu me sembles être quelqu'un qui a écouté des conseils de, de merde, de développement personnel sur internet à la David Laroche ou à la je sais pas quoi, et qui tout à coup tombe dans une espèce d'utopisme béant et systématique. Et en fait, personne ne colle à ses attentes. C'est comme quand une nana, te, comme quand une nana euh, très jolie et très appétissante t'explique qu'elle ne rencontre personne qui colle à ses attentes. C'est qu'en réalité, elle est tellement rigide et structurée qu'elle n'est pas à même de mouler ses attentes sur le réel. Mmh. Je vous apporte une précision qui va euh, affirmer puissamment ce que tu viens de dire. Euh, J'ai eu... Vas-y, parle, je vais, je vais remplir mon verre pendant ce temps. Je t'écoute. Ouais. J'ai eu des... Euh, J'ai eu des difficultés euh, de sentimentales. Je me suis dit qu'il fallait que je me sorte les doigts pour euh, améliorer ça. Et je me suis, en effet, abreuvé. Euh, de vidéos. Voilà, merci, je l'ai deviné sans aucun élément de contexte. On est d'accord, on ne se ah. connaît pas. Ah oui, carrément. Oui. Tu ne me l'as jamais dit. Ah non, absolument pas, parce que tu je te l'avais absolument pas dit. D'accord. Et bon. donc, je me suis apprové de vidéos de séduction. Euh, Et ça s'entend, tu as écouté des blaireaux qui t'ont vendu de l'utopie. Parce que l'utopie, c'est plus facile à marketer que le tragique. Ça fait des années que je le répète. Je gagnerai... Je, je gagne déjà plusieurs fois ton salaire, je le multiplierai par 5 si je vous vendais de l'utopie. Oui. Euh, ce que... La, le, ce que j'en ai tiré de positif dans, dans, dans ces vidéos-là, c'est que maintenant, je peux aborder une femme dans la rue comme un gentleman, je précise. Euh, et, et ça peut passer crème. Euh, donc je, je suis confiant par rapport à cela et ça fait plaisir d'échanger des moments euh, uniques parfois avec une femme dans, dans ce contexte-là. Mais, à contrario, euh, il y a beaucoup euh, de conseils voilà, de développement personnel qui sont poussés à l'extrême, qui, euh, voilà, qui vendent du rêve comme David Laroche, par exemple, comme tu l'as dit précédemment. Tu... J'ai deviné... Euh... J'ai deviné... Ouais. Bravo. en 15 minutes que tu t'étais abreuvé de ces conneries. Mmh. Si ça, c'est pas, si pas du discernement, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Oui, absolument. Tu sens... Euh... Tu... Euh, euh, je, écoute, je vais faire un parallèle qui plaira ou pas. Mais enfin, vous savez, euh, si ça vous plaît pas, euh, bon, comme dirait euh, mon directeur de la publication, voilà. Euh, tu as entendu parler du meurtre de masse au Canada, d'un bléreau, la puceau, qui fait partie de cette communauté de rageux qu'on appelle les incels. Oui. Oui. J'en ferai une vidéo bientôt. Les incels, qu'est-ce que c'est historiquement Les incels sont des déçus du coaching en séduction. Les incels sont des, sont des HBB, des hétéros binaires de base qui ont cru à un moment que la réponse à leur état de solitude, l'état de solitude étant, étant caractérisé par l'incapacité à rencontrer des gens qui nous comprennent, et pas par la quantité de personnes présentes autour de nous à un instant T, on peut se sentir très seul à une fête, on peut se sentir très seul en plein milieu de la rue, on peut se sentir très seul dans un avion, on peut même se sentir très seul dans sa propre famille. Donc ce n'est pas une question d'être entouré physiquement ou d'être entouré de, de petites lettres, de petits mots et de cadeaux. C'est une question de combien de personnes sur Terre sont à même de te comprendre et de t'entendre et, te, et de te le montrer en te devinant. On ne comprend que ce qu'on est à même de précéder et de deviner. Je, je ne te connais pas, on ne se rencontrera peut-être jamais, mais je t'ai compris car avec trois éléments de contexte vague, j'ai deviné par quel euh, écueil, dans quel écueil tu étais tombé C'est vrai ou c'est pas vrai Tout à fait. Et ce qui te, qu te manque, c'est pas des gens euh, qui te prennent dans leurs bras, ce qui te manque, c'est des gens qui te comprennent. On est d'accord À 100%. Voilà. Donc, le, j'ai perdu mon fil. Euh, Qu'est-ce que je disais, qu -ce que je disais Alors, sur les incels... Voilà, les incels sont des gens qui ont ouais. cru que le, la meilleure réponse à leur infortune sexuelle et amoureuse était le système. Ils sont, allés, ils sont pour la plupart allés voir des vendeurs de systèmes, c'est-à-dire de techniques de séduction anglo-saxonne, contre qui je vous mets en garde depuis maintenant près de 12 ans, 11 ans pour être précis. Je me suis fait taper, moquer par tous les euh, faiseurs de systèmes et suiveurs de systèmes, par tous les hétérobinaires de base par tous les mecs en blouson, en cuir rouge, et qui ne jurent que par la pilule, la pilule de Matrix, euh, Tyler Durden et, euh, et Dark Vador, et, et que sais-je, je me suis fait moquer, on m'a reproché d'aborder les choses euh, euh, avec des atermoiements, d'être indirect, de ne pas aller droit au but, de vendre de la complication, etc. On, on a acheté des systèmes et des méthodes qui, en fait pousse à des espèces de fuites en avant vers des, vers des, des, des stratégies euh, radicales. Donc il y a l'utopiste radical qui pense que tout à coup il faut devenir extrêmement exigeant avec son cercle et ne côtoyer que des gens euh, minimalistes, euh, euh, véganes, euh, écosensibles, euh, euh, qui lisent de la philosophie matin, midi et soir et qui ne regardent que des films d'Antonioni. Il y a le même écueil en sport, il y a le même écueil en alimentation, il y a le même écueil partout. Et après, ils se rebellent violemment contre qui Non pas ceux qui leur ont vendu le système parce qu'ils ne partagent pas le même monde et qui se sont enrichis en leur vendant des systèmes d'enfoirés, dont ils savent très bien que ça ne marche pas. Ils se rebellent contre les gens qui partagent leur wagon de train, leur wagon de métro, leur route et leur infortune. Et donc, ils tuent des inconnus. Donc, bon, tu pas l'air très dangereux, tu vas tuer personne, mais c'est la même logique. Donc, ne te rebelle pas contre le réel qui, se refu qui refuse de se plier à tes désidératas. Rebelle-toi contre les vendeurs de systèmes qui t'ont enculé. Rebelle-toi contre David Laroche et les autres. Oui. Alors, euh, je, je, on, je crois qu'on va arrêter de parler de la David Laroche, mais ce n'est pas du tout le genre de gars qui, euh, qui, <rire> qui a mon, euh, mon amitié. Je le trouve plus commercial, le pauvre. <rire> mais il y a d'autres coachs, notamment des Anglais, qui... qui en fait mélangent des bons conseils avec des systèmes, et comme tu viens de me dire, ça a contribué à se perdre soi-même dans euh, la réalité, hein, et euh, la réalité qui est imparfaite, hein, euh, en disant qu'il n'y a pas de méthode magique pour euh, avoir de bonnes relations avec les gens. Écoute, la, la fin de cette conversation approche, je vais finir par une anecdote. J'ai moi-même prodigué, il y a maintenant plus de 10 ans, des ateliers séduction, qu'on appelait avant coaching séduction pour des raisons de référencement et de mots-clés, dans lesquels, alors ça n'a duré que 6 mois, après je me suis fait tout de suite épauler, parce que ça m'a mis, mis en dépression, ou quasi en dépression, j'en parlerai à, un, à une autre occasion. Je me suis fait épauler par Alexandre, qui était un ancien client, et ensuite j'ai délégué à, à, à, à divers coachs, euh, bon. J'en reparlerai euh, prochainement. Qu'est-ce que j'ai appris en fréquentant, en fréquentant ces âmes perdues à la recherche de réponses euh, directes, immédiates, à une question qui ne peut pas être traitée immédiatement Ce que j'ai appris, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui, qui, qui, qui connaissent et aiment les femmes, et il y a ceux qui ne les connaissent pas et pensent les aimer. Le type qui aime les femmes, qui aime les séduire, qui aime leur présence, qui aime les courtiser... Euh, qui aime la sensualité, qui aime le sexe, qui aime tout ça, va être susceptible de s'intéresser, voire de désirer ardemment un profil, un physique totalement imparfait. Plus, je, plus, plus les hommes aiment les femmes, plus ils, vont, ils peuvent être sensibles à, à un nez un peu trop long, à un, un, un aspect du visage qui peut dans l'absolu être jugé disgracieux, à... Hum, une fille un peu, un peu ronde, euh, un, les défauts sont tout à coup le support sur, le, sur lesquels se greffent l'imagination, l'ardeur, le désir et la sensualité. Mmh. En comparaison, que veut le puceau Que veut celui qui ne les connaît pas, ne les fréquente pas et qui vient de découvrir l'existence des coachings, des ateliers, des méthodes systématiques Il veut la moyenne de l'inconscient collectif il veut une espèce de bébé mannequin de 22 ans avec des jambes de girafe. Il pense que la solution se trouve dans une espèce de... d'exomonde euh, avec des turbo-valeurs où ses amis sont passionnants, singuliers, droits, honnêtes et généreux, ses copines sont... Euh, euh, mince, sportive, sensuelle, explosif délurée euh, et monogame, euh, etc., etc. Ça, ça n'existe pas. Ce sont des rêves et des fantasmes de puceaux. La réalité, cher euh, Max, c'est que euh, tes amis seront largement imparfaits et que tes copines seront largement imparfaites. Et tant mieux. Et ce qui fait le grand écart entre les deux, c'est ta plasticité, ta générosité, ta chaleur, ta vertu, tes qualités et ton imagination. Euh, conseil que je peux appliquer également dans le monde professionnel Tout le monde est imparfait. Je suis imparfait, je suis, je suis colérique, je suis passionné, je ne suis pas patient. Euh, tu es également imparfait. Tes amis le sont, tes parents le sont. Et, euh, et tes, tes, tes, tes amantes, tes maîtresses et tes femmes le seront. Comment on encastre nos imperfections C'est ça ton taf. Merci pour cette euh, de réalité pour reprendre ton vocabulaire. Euh, C'est... Ça fait du bien de, de l'entendre. Quiconque, quiconque vous vend un lifestyle fait de perfection, entouré de bonasses, avec des amis incroyables, dans un appart tout blanc, et où, euh, par la force de sa persuasion, de sa dialectique euh, et de son charisme, tout se résoudrait avec un claquement de doigts, est un bonimenteur, mais les gens sont crédules et n'ont pas de discernement. Tout est imparfait et vit avec Euh, D'accord, c'est vrai que je me donc je me comment dire. Je me fixais deux objectifs euh, de, de, de relation parfaite. Euh, voilà. Et, et je, je, je, vais, je vais donc me recadrer pour composer avec l'imperfection qui, qui existe dans le monde réel et euh, qui est partout. Voilà peut-être en quelques mots pour résumer la, la, la tâche que je, que je vais m'imposer. C'est une noble décision et sur ce, je te salue en rappelant à tout le monde que les phone coaching, enfin les, les études de cas pardon, si je commets moi-même l'erreur, je ne vais pas arriver à vous rentrer cette, cette expression dans la tête, se réservent sur matconsulting.fr, s'écoute si l'intéressé a donné son accord sur ma chaîne YouTube chaîne à laquelle vous devriez, si ça n'était pas encore fait, vous... Vous abonner, voilà. Merci de suivre, Max. Oui, alors, je suis abonné, vous cliquez sur la petite cloche. Merci, et voilà. Max, avec 2-3 secondes de retard, il est quand même sur le coup. C'est bien. Bravo. <rire> je te remercie infiniment de partager tes conseils avec tout le monde. Et pourvu que ça dure. Voilà. Ouais, comme disait la fesse à l'époque Pourvu que ça dure Ouais, absolument